Nous allons vous montrer aujourd'hui comment utiliser l'option de configuration pour modifier l'affichage des différentes ressources dans la médiathèque. Vous pouvez en cliquant dans le champ discipline accéder à une liste de disciplines que vous pouvez sélectionner. Nous allons aujourd'hui choisir par exemple Histoire-géographie et, pourquoi pas, anglais. Au fur et à mesure, l'affichage des différentes ressources change en temps réel, permettant d'afficher différentes ressources suivant vos critères de sélection. Il est aussi possible de sélectionner différents niveaux de pertinence par rapport à vos élèves. Par exemple, d'avoir accès à des ressources qui correspondent aux élèves de 6e, mais aussi aux élèves de 3e. Encore une fois, les ressources affichées se mettent à jour en temps réel par rapport aux critères sélectionnés.